Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Bien qu'il n'y ait qu'un seul système, Star Citizen possède déjà des endroits très intéressants. Mais le voyage entre les points d'intérêt peut parfois sembler vide, et il s'avère que cela est plutôt proche de la réalité, mais CIG souhaite faire un jeu immersif et visuellement magistral. Ce que vous voyez ici est un nuage de gaz assujetti, c'est l'une des options qui sera utilisée pour ajouter de la profondeur dans les zones de Stanton. Comme nous avions déjà pu le voir par le passé, les nuages sont créés sous Houdini. Les développeurs recherchent d'abord des formes intéressantes. Une fois qu'ils sont satisfaits, ils exportent le tout vers le moteur afin de faire une mise en lumière. Si vous vous demandez pourquoi certaines zones sont plus lumineuses que d'autres, cela est tout simplement dû à l'échauffement des gaz en fonction de leur densité qui les rendent plus lumineux. Cela permet du coup d'avoir différents niveaux de profondeur dans le rendu visuel. Si vous prêtez attention, vous pourrez voir des particules rouges disséminées un petit peu partout. Il s'agit de la nouvelle poussière spatiale qui utilise la lumière résiduelle des nuages de gaz comme éclairage. Vous pouvez d'ailleurs constater cette lumière de manière plus flagrante sur les astéroïdes. Voilà donc un des nuages assujettis qui a été créé. Et qui dit assujetti dit qu'il y a un nuage parent qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Un nuage parent possède de nombreux nuages assujettis qui possèdent chacun une échelle similaire aux autres. Ils auront, par contre, chacun leur personnalité en fonction de la forme et de la lumière. La plupart du temps, vous serez dans un de ces nuages, ou VDB, mais il arrivera que vous fassiez un voyage quantum ou un vol standard entre deux nuages. C'est pourquoi les artistes assurent que les parents offrent également un visuel intéressant lorsque vous vous déplacez. Il est évidemment difficile de se rendre compte des échelles lorsque l'on regarde les images des nuages directement. Mais si on ajoute une lune de la taille de Yella. Cela donne un pair plus intéressant pour estimer la taille du nuage assujetti. On peut encore s'éloigner un peu pour voir une sphère de la taille d'Earthstone, et pour finir, Crusader. On peut alors prendre compte de l'ampleur du nuage parent an, qui peut contenir aisément plusieurs fois Crusader. Il y a donc de la place pour mettre de nombreux points d'intérêt et créer un terrain de jeu intéressant. Le deuxième sujet de cette semaine est le retour de force. Cette fonctionnalité qui peut paraître anodine, permettra aux joueurs d'avoir plus d'informations sur le monde qui l'entoure lorsqu'il se produit un événement et permettra également de donner leur pleine utilité aux harnais et aux sièges disposés dans les vaisseaux. Les ajouts pour la 3.11 seront les projections au sol et les réactions à l'intérieur d'un vaisseau. L'idéal pour tester ce genre de fonctionnalité est d'avoir un niveau dédié, évitant toute autre interaction parasite. C'est pour cela que lors de leurs tests, les développeurs ne vont pas dans le PU, mais dans un niveau créé pour l'occasion, ressemblant en quelque sorte à la fête foraine de la maltraitance de PNJ. L'un des premiers tests effectués dans ce niveau est la Saccade, lorsqu'un joueur est touché par une balle, et qui dépend évidemment de la distance entre l'arme et l'impact. Vous pouvez déjà voir la différence entre une arme de poing et un fusil d'assaut. Mais dans le cas d'une arme à dispersion, les choses sont un peu différentes. A grande distance, vous recevrez de multiples petits impacts, mais si vous vous rapprochez, vous serez projeté à terre lors de la déflagration, vous laissant tout de même une chance de riposter. Et évidemment, il en va de même avec le lance-missile. La grande zone verte que vous voyez sert à tester la distance de projection en fonction de la force de l'impact appliquée. La distance maximum de projection lors d'une explosion normale étant 2 3 mètres représentée par la ligne jaune. Les développeurs en ont profité pour vérifier que les animations soient les plus fluides possibles lorsque vous êtes en train de tomber. Un autre ajout est la secousse de la caméra lors de l'explosion d'une grenade par exemple. Si par contre vous vous rapprochez, l'effet ne sera plus le même. Ensuite vient l'application de ces forces au PNJ. Pour finir, nous allons voir pourquoi la ceinture de sécurité sera un plus à l'intérieur des vaisseaux. Vous pouvez déjà voir que lorsque le vaisseau décolle, une force verticale est appliquée sur le personnage. Maintenant, voyons ce qui se passe lors d'un impact avec un autre vaisseau. Ces ajouts ne sont que le début de l'avenir de Star Citizen, mais marquent déjà un tournant dans l'interaction entre le joueur et son environnement. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur utipe.